Salut, j'espère que tu vas bien, et permets-moi de te souhaiter tout d'abord une très bonne année. Et si la personne, elle tombe sur la vidéo en plein mois d'août, tu passes pour un débile, Denis. J'ai posté récemment une vidéo qui s'appelle Récit d'un éveil spirituel, que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas encore fait, il y a un lien qui s'affiche tout là-haut, dans laquelle je, je partage en fait qu'en 2015, j'ai vécu donc une grande ouverture de conscience, et que je me suis éveillé ouvert à la spiritualité, un peu malgré moi, alors que j'étais plutôt très fermé d'esprit sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de revenir là-dessus, mais plutôt de te mettre en garde. Personnellement, quand je me suis éveillé, il y avait quelque chose qui s'est imposé à moi, et c'était une, une vérité intérieure, c'est que l'amour était la réponse, l'amour était la vérité. Et à tout hasard, tu n'as pas eu envie de sauver les bébés phoques C'est quoi cette phrase de Miss France là, l'amour est la vérité, l'amour est la réponse et très vite, je me suis mis à vouloir au quotidien, dans chacun de mes actes, chacune de mes actions, vouloir manifester cet amour que je ressentais en moi pour la vie. Et puis, assez vite, j'ai commencé à me faire avoir. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce qui m'est arrivé parce que ça servirait à pas grand chose, mais j'ai simplement envie que ma vidéo permette de te mettre en garde si jamais tu es toi personnellement en plein processus d'éveil spirituel. La spiritualité telle que je la vis au quotidien c'est quelque chose d'incroyable, c'est plein de magie, de lumière, de signes de coïncidences, on voit que la vie veille sur nous, on a des clins d'œil du monde invisible, des gens qu'on aime et qui sont passés de l'autre côté, c'est quelque chose vraiment qui, qui, qui t'aide à vivre mieux et ça c'est indéniable. Mais là où envie d'insister aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un autre revers à cette médaille. Et l'autre revers, c'est notamment les gens. Les gens qui se prétendent éveillés, les gens qui font partie de ce milieu, les gens qui sont des magnétiseurs, les gens qui sont des médiums, les gens qui, qui sont des énergéticiens. J'ai pas du tout envie de mettre tout le monde dans le même panier, pas du tout, ça serait généralisé, et généralisé, c'est quelque chose de débile. Moi, je le dis toujours, hein. Les gens qui généralisent, c'est tous des camps. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser qu'à partir du moment où une personne a des capacités, des capacités psychiques, de la, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la médiumnité, ou la capacité de soigner avec les mains, comme les magnétiseurs par exemple, que forcément ce sont des bonnes personnes, que ce sont des personnes qui sont alignées. Et j'ai envie de te mettre en garde parce que forcément, si tu as cette croyance, tu risques d'être déçu et tu risques d'avoir des mauvaises surprises. Il suffit de faire quelques rapides recherches sur Google pour se rendre compte qu'il y a énormément de cas de personnes qui ont abusé de la crédulité de leurs clients. Et quand on parle en plus de spiritualité, d'un monde un peu irrationnel, un peu invisible, un peu non scientifiquement démontrable, prouvable, bah C'est très facile de voir des dérives, et aujourd'hui, il y en a, et il y en a même beaucoup. J'ai simplement envie d'allumer un signal d'alarme dans ton esprit, et de t'inviter à garder et à conserver aussi longtemps que possible ton esprit critique et ta capacité de discernement. Il ne faut pas oublier que pendant cette expérience que l'on fait ici, on est tous et toutes dotés d'un ego, euh, dotés de pulsions, dotés de désirs, qu'ils soient sexuels ou non. Alors pour une fois, je suis d'accord avec toi, Tony. Maman est traversée par des pulsions sexuelles en permanence. C'est un vrai cyclone dans la culotte de ma main. Le boubou, il fait chaud dans le boubou. Il y a l'argent également, qui peut rapidement faire tourner les esprits. Et j'ai simplement envie de te rappeler, de te répéter que tu es le seul maître à bord. Il y a malheureusement dans ce milieu aussi des manipulateurs et des personnes qui essayent d'en tirer un bénéfice personnel. C'est pourquoi, après avoir écumé pas mal de forums sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses personnes qui se plaignaient d'attouchements de la part de magnétiseurs, par exemple, qui se plaignaient de manipulations de la part de médiums. Ça fait partie des choses qui existent, et même si c'est pas reluisant, et même si ça, ça pourrait avoir tendance à jeter une image négative sur l'ensemble de la profession, ou l'ensemble des personnes dites éveillées ou spirituelles c'est pourquoi il faut faire très attention parce que quand on est dans une perte de fragilité qu'elle soit émotionnelle, physique ou mentale euh, c'est souvent un moment ultra propice pour les gens mal intentionnés de, de, de se rapprocher de nous et d'essayer euh, bah, par exemple de, de nous rallier dans des sectes et de nous faire dépenser notre argent euh, ou de nous raconter n'importe quoi et d'influencer négativement notre futur c'est toi le boss, c'est toi le seul maître à bord et même si tu traverses une période difficile, une période de doute une période de remise en question euh, j'aimerais quand même faire passer à travers cette vidéo le message qu'il faut garder son discernement. Ce n'est pas parce qu'un médium ou un tarologue ou un astrologue ou un gynécologue va te donner, de délivrer des informations ou des conseils qu'il faut tout prendre pour argent comptant. Il faut, je pense, garder sa capacité à raisonner, à remettre en question, à douter. J'aime beaucoup cette citation de Bouddha que je cite régulièrement. Douter de tout et surtout de ce que je vais vous dire. C'est ultra puissant comme phrase. Donc fais attention à toi, garde l'œil ouvert, garde ton esprit critique bien enclenché. Écoute aussi ton intuition, écoute les messages que peuvent te délivrer ton corps et n'hésite pas non plus à suivre ta propre guidance. Ce n'est pas parce qu'un tirage de cartes te donne une information qu'il faut nécessairement le croire. Moi, je le prends toujours comme une indication, comme un conseil. Après, je suis toujours libre de prendre ma décision en mon âme et conscience. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à télécharger ton guide de la confiance en soi. C'est un livre gratuit que tu peux télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Je te dis à très bientôt. Salut Moi, dans ma personnalité, on a décelé que je ne me ferai jamais avoir. C'est un magnétiseur astrologue médium énergéticien qui me l'a dit lors de sa séance. Ça m'a coûté 450 euros, mais au moins l'information est très importante. Tu peux t'abonner Tu peux mettre un like si tu as aimé la vidéo Ou tu peux mettre un commentaire en disant que tu aimes le physique avantageux de ma main A toi de moi